Bonjour, je m'appelle Eli. Aujourd'hui, je vais vous parler de création de site web. Comment est-ce que vous créez votre site web à partir de zéro en utilisant l'outil Chita de Builderol Nous avons fait une, pré une précédente vidéo et nous avons montré comment est-ce que vous pouvez utiliser les, les contenus déjà présents sur la plateforme. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'utiliser nos propres contenus. Okay Donc Pour cela, on va créer une nouvelle page. On, crée, on clique sur « plus » et on donne le nom qu'on veut à la page. On va dire « notre page » notre page après vous donnez un nom avec votre le mot clé hein, qui est lié à, à ce que vous voulez produire comme résultat pour que vous soyez bien euh, référencé sur google ok euh, je mets ça par exemple là et je mets ça ici donc pareil ici il faut mettre une bonne description avec des mots clés euh, pour être bien référencé le titre Pareillement, parce que le titre va s'afficher sur Google, il faut utiliser les mots clés qui vont permettre à votre page d'être bien référencée. D'accord Une fois que c'est fait, j'enregistre et je vais vous montrer quelque chose. Si on retourne sur les sur les paramètres de la page qu'on vient créer, vous allez remarquer que voilà, on a, on a la page, l'outil a généré un lien et on a le titre qui va apparaître sur Google et également la description qui va apparaître. Donc ça, ce nom-là, ça c'est le nom euh, pour l'outil lui-même. Okay. Donc pour aller modifier la page, qu'est-ce qu'on fait On clique sur modifier la page et vous allez, l'éditeur va s'ouvrir. Une fois que l'éditeur est ouvert, on va aller maintenant, on va aller rajouter, on va aller rajouter des éléments sur la page. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va rajouter un panneau voyage ou, ou, ou une bannière. Je vais, je vais élargir un peu plus cette bannière. On peut enlever le test si le test ne nous plaît pas. On peut le virer. Supprimer. OK. Et par exemple, si on veut rajouter un arrière-plan sur, sur cette bannière, on peut le faire. On clique là. On clique dans le vide. Et on clique sur le crayon là. OK. Une fois qu'on a cliqué sur le crayon. Il s'est marqué ici panneau, donc ça veut dire qu'on est sur le panneau On descend, on va regarder, on va dire on va changer l'arrière-plan On va mettre une photo qui nous convient Ok, là nous avons déjà quelques photos Si vous n'avez pas de photos, tout ce que vous faites, vous cliquez sur choisir le dossier Et il vous redirigera sur votre PC et vous, allez, et vous irez choisir la photo que vous désirez sur votre PC donc, Je vais rajouter une photo par exemple, peut-être que ça va me servir donc chaque fois vos photos, aussi nommées les de manière à ce que ça soit bien référencé euh, sur Google. Euh, autre chose, donc là on veut changer l'arrière-plan par exemple, là, on fait ça. Donc on a changé notre arrière-plan, on veut mettre un test. On va mettre un test maintenant. On retourne sur ajouter, on clique sur éléments, on clique sur test. Et une fois qu'on est sur test, on va aller prendre le titre. On veut un gros titre. Pour ça. On va changer la couleur de notre titre. Il est là, change la couleur, on le met tout blanc, ça ressortira mieux. On va mettre par exemple la soin, soin de beauté, alors soin de beauté, de beauté in -ton intensif. D'accord, on va mettre un titre de ce genre. Après, vous créez le titre, effectivement, qui est aussi, le titre qui, euh, qui vous permet, euh, qui parle mieux de votre. Euh, de votre activité hein, et qui vous permet d'être référencé aussi oh, toujours il faut penser à cela et après on peut mettre un sous-titre si on si on le souhaite on retourne sur ajouter éléments on va les changer on va mettre un, un sous-titre on va prendre celui là par exemple là on va dire nous prenons nous nous prenons prenons soin de vous on va changer la couleur sélectionne tout pareil, blanc on pense que ça sortira mieux donc une fois que c'est fait après vous mettez le test que vous voulez on peut le justifier sur le côté hein, pour que ce ne soit pas centré et c'est bon si vous voulez rajouter par exemple là encore un peu de test on revient là et on peut mettre peut-être que vous voulez mettre votre votre nom ou le nom de de votre entreprise on va mettre ça comme ça on va changer la couleur déjà on va justifier sur le côté allez on va dire par enzo enzo par enzo pas, pas enzo mais pas enzo tu te souviens par exemple là Après, c'est vous qui créez votre site Vous mettez euh, selon ce que vous voulez communiquer euh, Celui-ci aussi, on va le justifier sur le côté hein, Comme ça, tout va être bien aligné Donc si je veux tout aligner, par exemple, là, correctement Ce que je fais je, clique, je fais, je clique sur la flèche qui monte vers le haut Je choisis les éléments à alignés hein, Et le dernier élément sur lequel je veux qu'il soit aligné je, le clique, je clique dessus en dernier Et je vais aller cliquer sur le bouton Et tout est aligné Okay. Voilà Une fois que c'est fait Je vais par exemple rajouter un logo en haut Ce que je vais faire Je vais aller choisir une image Élément Je retourne sur tous les éléments Je vais aller choisir image Alors L'image Elle est là l'image Je vais prendre Il y a différentes formes Je vais prendre l'horizontale Une fois que j'ai l'image Je peux modifier cette image là je modifie l'image en cliquant sur le crayon et pareil je viens pareil alors ça c'est un aperçu ça m'intéresse pas je veux changer l'image donc du coup j'ai changé l'image cette image je vais l'utiliser pour pour uh, mon mon logo donc, par exemple je l'ai mis là ok je peux enregistrer tout ce que je viens de faire et je peux le publier aussi si j'ai envie d'accord et um, comme comme euh, je suis sur un site internet, je veux rajouter par exemple des menus. Un menu. Pour ajouter un menu, qu'est-ce que je fais Je retourne là. Ajouter. Je vais aller regarder au niveau des éléments. Je retourne sur tous les éléments. et Je vais aller voir où se trouve. Il y a différents types de menus. Hein. Il, y a, il y a les grands menus. et Il y a les menus simples. Nous, on va utiliser les menus simples. Alors, on va aller trouver les menus simples. Là. Où sont les menus simples là Alors... Nos menus, nos menus, nos menus. Alors, nos menus simples, big menu, c'est pas ce qu'on veut. Ça, c'est les grands menus, ça ne nous intéresse pas. On veut les menus simples, là. On descend, on descend. On va aller chercher ces menus simples, là. Et, et ils sont là, ok. Donc, on va aller prendre un. Je prends le premier. On veut quelque chose de simple, là. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, là, ça, ça nous plaît pas. On veut modifier ça. Et qu'est-ce qu'on fait euh, On clique dessus. On clique sur le crayon. Et ça s'ouvre. D'accord Soit ça peut s'ouvrir là. Ou on peut aussi faire ça. Comme les autres. On clique sur le crayon. Et ça s'ouvre là. D'accord Il y a différentes façons de le faire. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, on va aller changer les couleurs. On va aller euh, changer les, les, cou les couleurs d'arrière-plan. Assez rapidement. Et donc ici, par exemple là, c'est bon. On va descendre au niveau des titres, là où c'est marqué article, par exemple. Là. On va voir s'il y a des couleurs qu'on peut changer. On clique là-dessus. On veut que ça soit transparent. Alors, on, on va là. On veut que ça soit transparent. On veut que ça soit transparent aussi. D'accord. On revient là-dessus. Et donc voilà, on commence à voir les, les modifications. Et ce qu'on peut faire d'autre, on va aller, on va changer la couleur du test. On peut aller changer la couleur du test. Alors, on retourne sur euh, l'outil. On retourne sur le menu, la fonction menu. Et pour être sûr qu'on est en train de changer ce qu'on veut, par exemple. On veut changer la couleur du test on veut que ça soit blanche au lieu de grise on la change euh, on veut plus avoir le on ne veut plus avoir de bordure hein, sur, sur sur le menu par exemple ce qu'on peut faire on va aller on va aller sur bordure ok normalement il n'y a pas de bordure donc on va aller voir ça on va aller voir au niveau des encore au niveau des titres est-ce qu'il y a des bordures On va enlever les bordures qui sont là. On va juste cliquer sur là, comme ça on les enlève. Si on veut par exemple réduire l'espacement qui est entre les, euh, les les titres, on peut le on peut le faire. Donc vous avez remarqué qu'il y a des sous-menus et autres. On peut le faire. Si vous voulez par exemple changer, euh, euh, si vous voulez par exemple changer les les titres, tout ce qu'on fait, vous cliquez sur la roue la dentée. Et on va aller dessus, par exemple, on peut modifier au lieu de mettre Home, on va mettre Accueil. Accueil. Accueil. accueil. Pardon. Accueil. Enregistré. D'accord. Et euh, ainsi de suite, un hein, propos, par exemple, à propos. Un propos on peut enregistrer service on peut laisser comme ça les projets on peut laisser comme ça nous contacter par exemple nous contacter quand con nous contacter contacter enregistrer et euh, par exemple si on veut pas avoir de de, de sous-menu si on ne veut pas avoir de, de, de sous-menu si on peut les supprimer, on peut supprimer le sous-menu qu'on qu ne veut pas. Si on veut en ajouter, on peut les rajouter, on le donne le nom qu'on veut. Vous avez cette possibilité là, enregistrer. Et une fois que c'est fait, hein, vous pouvez le positionner là où vous voulez. De manière à ce que ça soit aligné. D'accord. Et, et c'est bon, on a notre menu, on a notre logo. On trouve que c'est On trouve que c'est sympa, on peut l'enregistrer. Si on veut rajouter les... Des, des, les logos de réseaux sociaux sur, sur cette, sur cette, en bas de page on peut, aussi, on peut également le faire on va aller par exemple là on va regarder au niveau des réseaux sociaux qu'est-ce qu'on a on, dé, on descend et on a une barre comme ça vous trouvez peut-être que si vous trouvez que non, c'est pas à votre goût. Ce que vous pouvez faire, c'est d'aller directement changer les images. Donc vous pouvez changer les images hein, qui sont euh, euh, qui sont présentées. Donc ça, tout ça, c'est des images que vous pouvez changer et mettre l'image que vous voulez. Et vous mettez euh, et vous mettez après les liens, euh, les liens correspondants à chaque image de manière à ce que quand ils vont cliquer dessus, ils soient redirigés, ils soient redirigés dessus. Après, vous pouvez également changer la dimension. De manière à ce que ça soit un peu plus petit, euh, etc. Donc c'est comme euh, c'est comme vous le c'est comme vous le souhaitez. Par exemple. Donc là, on va le mettre sur le côté, on va l'enregistrer. Donc vous avez vu, on vient de créer un on vient de créer une page. Euh, on peut rajouter par exemple, on peut rajouter plusieurs bannières. On peut rajouter plusieurs bannières dessus. Supposons que je veux rajouter une autre bannière, je retourne là, panneau vierge. Ok, cette fois-ci on veut un panneau, on veut que ce soit de couleur blanche par exemple. Je descends. On veut que cette, ce panneau là soit un peu plus, un peu plus grand. On, on augmente la hauteur, hauteur, comme ça. On a quelque chose de ce genre. D'accord. Bon, celui-ci c'est un peu trop grand. Mais on va réduire un peu. Et pareil, on peut virer le test si on veut supprimer le test, ok supposons par exemple qu'on veut changer la couleur de fond parce que cette couleur nous ne plaît pas on veut que ça soit plutôt blanche au, au, lieu, de, au lieu de grise euh, on peut aller là, on clique là et on change la couleur, on la met toute blanche ok, euh, on veut ramener une photo par exemple là, on fait comme on a fait la, euh, la dernière fois, on va aller dessus et on va aller chercher la photo, on descend, on prend euh, on clique sur image. on ramène une photo une fois qu'on a la photo, on va aller changer on va aller changer le, euh, le contenu de la photo, donc changer la photo on prend par exemple on prend annulé, on prend par exemple c'est là, on clique dessus, on le sélectionne et on a une belle femme qui apprécie son corps et si on veut mettre du test à côté ce qu'on peut faire, on peut aller prendre du test, du H2 par exemple parce qu'on a déjà utilisé du H1 et on va dire, notre titre exceptionnel, on peut mettre ça par exemple, là, on justifie sur le côté, si on veut. Notre titre exceptionnel, titre exceptionnel, d'accord. Et si on veut mettre du, du paragraphe, c'est-à-dire beaucoup de, beaucoup de tests en dessous, on peut le faire et on met notre test et ça explique euh, ce qui se passe avec euh, avec la dame supposons par exemple qu'on veut que les gens veulent encore ajouter une bannière hein? on veut euh, on veut, par exemple que les gens euh, les gens euh, s'enregistrent les, les euh, sur notre sur notre page euh, nous envoie nous envoient un formulaire on a aussi la possibilité on a aussi la possibilité de le faire donc ce qu'on peut faire, là, on va aller choisir. Donc pour ce pour notre exemple, on peut le faire euh, en utilisant les éléments les éléments. Donc en utilisant par exemple les, les éléments de formulaire que vous avez déjà vu. Donc par exemple, formulaire de contact, on peut, on peut prendre ça. Hein. Euh, on, peut, euh, euh, on peut également prendre des formulaires tout, qui existent déjà. D'accord. Euh, pour cet exemple, on va aller prendre un formulaire qui existe déjà. On va regarder formulaire de contact, est-ce qu'il y a un formulaire de contact, confirmation de page, contact, on va voir s'il y a quelque chose, alors il y a des formulaires de contact, on va prendre par exemple euh, ce, formulaire de, ce formulaire de contact, là. on va le prendre celui-là, on va cliquer dessus, d'accord, et on pourra le modifier à notre guise modifier ce formulaire de contact à nos guises par exemple ici euh, c'est pour mettre votre adresse de google Maps, on peut l'enlever par exemple là et euh, mettre une photo à la place si on veut alors qu'est ce qu'on va faire dans ce cas on va aller choisir encore une image on choisit une image on ramène l'image une fois que l'image elle est là on va la modifier on modifie le contenu le contenu de l'image et c'est parti on ramène une autre image celle là par exemple là ok et on dit aux gens de nous contacter et on peut changer on change le, le, le titre on change le test à notre à notre convenance on met le test qu'on veut euh, qui soit qui correspond réellement à ce que à ce qu'on propose aux gens on met ça en français on peut, on peut changer ça nous contacter nous contacter et si on veut euh, euh, ou plutôt contactez-nous Contactez-nous Contactez-nous Contactez-nous D'accord Et si on veut Si on veut euh, euh, Changer la couleur On peut aussi le faire hein, Comme j'ai montré tout à l'heure Vous sélectionnez, vous allez là Et euh, vous mettez la, la couleur que vous préférez Alors Okay. et on ramène le test on peut centrer le test sur la page on voit dessus que c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien centré et, et c'est parti on peut rajouter uh, un pied de page comme je vous ai montré uh, uh, dans dans une vidéo précédente on peut rajouter un, un pied de page donc pour cela il faut aller dans là où c'est marqué bas de page hmm. Alors, bas de page, le, le, ah, il faut aller dans bannière, on est sur élément, ça va pas le faire. On tourne, bas de page, bas de page, c'est marqué bas de page quelque part. Alors, où sont les bas de page Par exemple ici, oui, c'est ça, bas de page, et on peut rajouter, de page, on va rajouter la même chose hein, qu'on avait rajouté là dans la dans l'explication précédente. Donc sinon vous pouvez créer votre pied de page sur, sur mesure, d'accord. Une fois que c'est fait, hein, vous, vous vous enregistrez. Si vous utilisez un formulaire, euh, si vous utilisez un formulaire euh, euh, un, Selon le type de formulaire que vous utilisez, il est possible, de, il se peut que vous soyez obligé de le relier à votre autorépondeur. Ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette présentation, je vous invite à la, à la liker, à la partager. Puis, cliquez sur, sur le bouton pour vous inscrire à notre formation gratuite sur la plateforme pour vous montre, qui vous montre. Dans cette formation, on vous montre étape par étape comment est-ce que vous pouvez utiliser la plateforme budroll euh, et l'outil Chita pour développer votre business en ligne.